Euh, J'aurais une question cette fois qui concerne la, la politique internationale de, de l'Europe et qui concerne un dossier euh, un peu euh, similaire à celui du barrage du Belomonte dans lequel s'était investi madame Catherine Graes. Et il s'agit du projet du bar, de barrage d'Ilissou près de la ville de Hassan Keif en Turquie. Euh, donc il s'agit d'une ville euh, très ancienne qui est l'un des lieux qu'on considère comme le berceau de la civilisation. Euh, il faut savoir que c'est euh, le seul site au monde euh, à répondre à neuf des dix critères pour être sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité. Euh, mais simplement, le, la Turquie n'a pas fait euh, la demande pour figurer sur cette liste, car elle a d'autres projets pour cette ville, qui est de construire un barrage qui va noyer cette ville et la vallée qui l'entoure sous les eaux. Euh, donc euh, au-delà des graves conséquences euh, culturelles et écologiques, il pourrait aussi y avoir des répercussions diplomatiques euh, et humanitaires, car euh, le, le, le fleuve Tigre en fait, va voir son débit diminuer et les populations en aval seront affectées. Euh, et je me demandais ce que pouvaient faire les eurodéputés pour convaincre la Turquie de renoncer à ce projet de barrage et à faire la demande pour mettre Hassan Keif sur les liste du patrimoine mondial de Minsko euh, et peut-être aussi il était possible d'encourager la Turquie à développer le, le tourisme, qui peut être une alternative économique pour Rassanecaïda. Donc si la question euh, m'était adressée, je, je vais euh, tenter d'y répondre. Cette question des barrages est extrêmement intéressante, parce qu'en réalité, elle soulève toute la question euh, de l'énergie d'abord, et de quel type de développement on veut. Je vous remercie d'avoir fait allusion à belle au parce que, ce que nous avons découvert en allant à Belo Monte, c'est qu'on peut faire des barrages pour tout autre chose que de l'énergie. Ce qui nous est vendu, c'est euh, une question énergétique par le Brésil, avec en plus tout un discours sur les énergies renouvelables, la réalité est tout autre. Le barrage de Belo Monte, c'est on détourne le fleuve Chinjou de plus de 100 km, c'est-à-dire des travaux plus importants que le canal de Panama, non pas pour faire de l'énergie, mais pour assécher un fleuve, parce qu'en dessous, il y a des mines d'or, il y a des mines de diamants, et puis, euh, parce que euh, dans le consortium qui construit ce chantier, donc il faut, euh, qui s'étale sur plus de 600 km de long, eh bien, il y a tout le BTP qui a financé la campagne de Dilma Rousseff. Donc, on voit que l'on soit au Brésil, ou si j'ose dire, plus près chez nous en Europe, toutes les questions de conflit d'intérêts, les questions de détournement aussi euh, d'un langage euh, écologiste ou, euh, ou de l'approche par rapport à ce qui serait des énergies renouvelables. Dans notre région, on a vu aussi, comment on a fait le lien avec des barrages, comme celui de Stevens que j'évoquais tout à l'heure, sur quel type de développement on veut, quelle agriculture on veut, quel type de projet on veut. Pour ce qui est euh, de la Turquie, je vous avoue euh, très sincèrement, que je ne connais pas ce dossier, mais qu'évidemment nous allons le, le regarder de près. Là on a des leviers, si j'ose dire, plus importants pour agir, puisque évidemment il euh, y a des discussions euh, avec la Turquie, donc euh, nous pouvons faire pression, et en tout cas euh, la pression numéro un, si j'ose dire, c'est aussi euh, la mobilisation citoyenne, et c'est aussi de faire connaître euh, ces dossiers, et euh, d'éclairer euh, sur le véritable langage qui est utilisé, et quel type de développement il y a la clé derrière tout ça. Oui, euh, pour répondre euh, à cette question, mais d'une manière euh, un peu plus générale. Euh, je le fais parce que j'étais responsable au bureau exécutif d'Europe Ecologie des Verts de l'international -Vert jusqu'au décembre de 2013. Et je suis encore responsable de la commission euh, transnationale. Euh, donc, euh, par rapport à, à la question de l'eau, je vois Robert Kissou aussi qui est ici. Cette question de l'eau traverse un peu partout, tous les pays, en particulier la Palestine hein, en ce moment. On le voit bien, on l'avait vu au moment du Golan, et on le voit avec le Jourdain, et on le voit avec la rétention d'eau, etc. Donc je crois que c'est l'un des problèmes que l'Union européenne doit traiter, les biens communs, euh, arriver à intituler euh, les, le, nos, nos services, euh, savoir ce qu'on va faire de tous ces biens communs. Et par rapport à la Turquie, il y a effectivement eu le problème, et ça, José pourra le, le dire mieux que moi, euh, de la non-intégration de la Turquie euh, à l'Europe, qui, à mon avis, les a repoussés vers un repli et une politique euh, totalement... Euh, anti-écologique, euh, anti, anti etc. Donc, euh, mais là-dessus, je pense qu'il... Euh, et, et, et nous risquons des guerres de l'eau, effectivement, et nous savons bien que, euh, par rapport à l'Irak, il y avait eu le même problème au moment de euh, par rapport à la Turquie et l'Irak. Alors, la question d'Asien Kef, euh, c'est quelque chose euh, qui m'intéresse, parce que j'y suis allé. je suis allé à Asien Kef, et c'est de manière très claire, euh, C'était un site, pour ceux qui n'y ont jamais été, absolument extraordinaire, avec des grottes, avec des ponts anciens. Vraiment, c'est une vallée où on a l'impression, quand on voit les pêcheurs jeter leurs filets dans la rivière, euh, ce, ce qu'on voit, on devait le voir il y a déjà 5000 ans. Donc c'est vrai que c'est un lieu absolument magique, des berceaux de l'humanité, et un des berceaux du blé, au niveau du Moyen-Orient, mais plus haut, euh, au nord de l'Irak. Cette question, elle est liée en Turquie à la question kurde, de manière très claire, puisqu'on est en plein kurdistan. Et donc, c'est cette question-là qui est posée avec une volonté de l'État et d'Erdogan d'imposer un mode de développement sur ce territoire. Donc, je crois que c'est une question évidemment d'abord interne à la Turquie et comment on va sortir avec les élections qu'on connaît, etc. municipales, bon, c'est un problème interne. Quels sont les moyens de pression de l'Union Européenne Je pense qu'on a des accords économiques. La question de l'intégration de la Turquie, de toute façon, ne se pose pas actuellement, parce que Erdogan ne répond pas aux critères aujourd'hui. Et les derniers événements qu'on a vus se dérouler dans, que ce soit Istanbul ou dans les autres grandes villes, avec la répression, montrent que c'est aujourd'hui renvoyer les débats. Pour autant, les, les textes économiques sont là. On a des relations économiques. Et on a surtout quelque chose qu'on oublie, c'est que la Turquie, comme 47 autres pays, fait partie de la Convention européenne des droits de l'homme et que la Cour européenne des droits de l'homme a vocation aussi à remettre en cause des choix qui peuvent être faits par l'État turc. Et je dirais d'ailleurs de manière très intéressante, qu'une des jurisprudences qui ont été utilisées par nos avocats, notamment Marie-Christine et Telin, dans la lutte contre les OGM, était une explication qui était liée à un texte, à une condamnation de l'État turc sur le droit, chacun a le droit à la protection pour lui et sa famille, à une extension de ce droit sur les questions environnementales, lié à un problème de décharge qui avait eu lieu en Turquie. Et donc, il faut savoir que le droit à l'environnement a été élargi au niveau de l'Union européenne grâce à une plainte portée par des citoyens, je ne sais plus si c'était à Istanbul ou en Ankara, mais peu importe, sur la question du droit à l'environnement, sur une décharge qui avait détruit leur bidonville, même pas des maisons en dur. Et ça a fait jurisprudence européenne. Le droit à un environnement sain pour soi et sa famille est aujourd'hui inscrit comme un des droits fondamentaux dans la Charte des droits de l'homme européenne.